Bonjour, bienvenue sur la vidéo capture portant sur la création d'une page Facebook pour votre organisme. D'abord, vous devez vous connecter sur la page de Facebook, donc www.facebook.com. Et puis, pour créer une page euh, pour votre organisme, vous devez aller cliquer dans le bas sur « Créer une, une page ». Donc, vous devez cliquer sur « Créer une page pour une célébrité, ou un groupe ou une entreprise ». Voilà. Donc, maintenant, vous choisissez euh, l'option qui vous concerne. Donc, si c'est un organisme, euh, par exemple, un organisme de femmes, vous devez cliquer sur « Entreprise, Organisme ou Association ». Voilà. Ensuite, vous choisissez une catégorie. Par exemple, si c'est un organisme à but non lucratif, on choisit cette option. Ensuite, vous écrivez le nom de l'entreprise ou de l'organisme. Par exemple, j'inscris FAMNET. J'accepte les conditions applicables aux pages Facebook et je démarre. Donc, si vous avez déjà une, un, si vous possédez déjà un compte Facebook, vous cliquez sur le lien ici. Donc, on entre notre courriel et notre mot de passe. On clique sur connexion. Voilà. Nous avons l'option de paramétrer euh, le, la nouvelle page que nous avons créée. Vous pouvez, par exemple, télécharger une photo euh, de, de profil pour votre organisme à partir de l'ordinateur ou de l'importer à partir d'un site web. Donc, pour ma part, je passe à l'étape suivante. Vous avez ici, en deuxième étape, la possibilité de fournir une description de votre organisme et de fournir euh, par le fait même votre adresse de site web, si vous en avez une. Nous allons passer à l'étape suivante. Si vous voulez produire euh, de la publicité pour votre page, vous cliquez sur activer les publicités. Moi je vais passer à l'étape suivante. Donc on me suggère de cliquer sur j'aime pour montrer mon, mon soutien au travail effectué sur ma page. Mais je vais passer à l'étape suivante. Également, on me suggère de partager. Euh, donc, on me, on me suggère ici d'ajouter un commentaire euh, afin qu'il soit écrit euh, sur la page. Nous allons passer à l'étape suivante. Afin de, de, de continuer à créer notre page, nous avons la possibilité sur cette page de modifier les informations, soit qu'on a déjà inscrit ou qu'on veut entrer parce qu'on ne les a pas encore validées. Donc, nous avons la possibilité d'entrer plus d'informations pour notre page, soit en cliquant sur « Modifier la page ». Par exemple, si je veux actualiser les informations de ma page... Je pourrais ajouter euh, les informations manquantes, par exemple euh, la page officielle de mon organisme. Je peux ajouter la date. Donc si mon organisme a été créé par exemple en 2012, je pourrais cliquer. Je pourrais choisir 2012, c'est facultatif, mais vous pouvez quand même inscrire si vous voulez l'adresse, la ville, le code postal. Vous avez la possibilité aussi d'inclure une courte description ou, euh, dans le fond, de donner plus d'informations relatives à votre organisme. Par exemple, si vous voulez la mission, ce serait dans cette boîte, le numéro de téléphone, ce serait ici, le courriel et le site web, ce serait la dernière boîte. Et enregistrer les modifications. Comme nous n'avons rien changé, les informations sont mises à jour. La création de page Facebook pour votre organisme est maintenant créée. Vous avez la possibilité, par exemple, d'inviter des amis soit sur la page ici ou en sélectionnant par le menu « Développer l'audience », donc je pourrais inviter des contacts de courriel, inviter des amis ou partager la page vers le journal de d'autres de personnes ou d'autres organismes. Alors voilà, nous avons terminé. Lors de la prochaine vidéo capture, il sera question des paramètres à gérer sur la page Facebook de votre organisme, afin de la rendre plus sécuritaire je vous remercie beaucoup à bientôt